Bonsoir à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'auteur de l'invité, le petit podcast du dimanche soir où l'on parle de cinéma, où l'on parle de réalisateurs et où l'on a des invités de qualité. Et cette semaine, mon invité, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un musicien, c'est un ancien collègue du Gaumont, mais surtout un jeune cinéphile passionné. Comment vas-tu Guillaume Bah ça va, et toi Bon écoute. Ça va, on oui, est posé. C est c est ça vu, c'est beaucoup moins criard comme ambiance que oui. les que les critiques. Est vrai, on oui. est sur un cadre beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus doux. <rire> euh, bah, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, j'ai donc demandé à Guillaume de choisir un réalisateur qui est important pour lui, que ce soit simplement parce qu'il a réalisé un film qui l'a marqué, ou parce qu'il l'a découvert, ou parce qu'il a participé à un éveil, on va dire cinématographique ou ludique auprès de lui. Et il a choisi un réalisateur, honnêtement. Ça ne m'a pas trop surpris. Te connaissant, ça ne m'a pas trop surpris. Qui as-tu choisi comme réalisateur Bah J'ai choisi Damien Chazelle, ah. qui n'était pas pourtant mon premier choix, mais avec réflexion, c'était évident que ce soit lui en fait. C'est vrai que je peux comprendre, sachant que tu es batteur. Voilà. Son <rire> premier long métrage est un film sur un batteur. Oui. Ça ne me surprend pas plus que ça. Pourquoi as-tu choisi du coup, Damien Chazelle bah, Comme tu l'as très bien dit, euh, il a fait un film en particulier qui s'appelle Whiplash qui est sorti en 2014, j'avais 13 ans, et ça a littéralement changé ma vie de musicien en fait, tout simplement. C'est un film qui m'a marqué, qui m'a fait évoluer, qui m'a euh, donné une passion pour le jazz, parce qu'avant je n'aimais pas ça du tout, <rire> et ça a complètement changé euh, mon ma vision sur le jazz en fait, et euh, peu de temps après, La La Land aussi, qui, euh, qui m'a bien marqué aussi comme film. Oui, c'est vrai que par rapport aux précédents réalisateurs que j'ai eu dans cette émission, c'est vrai que là pour le coup, on est sur un jeune réalisateur, oui. puisqu'il va dans quelques semaines, d'ailleurs, si je ne me plante pas, au moment où ce podcast sort sortir son nouveau long métrage Babylone. Oui. Euh, Qu'est-ce qui te plaît justement chez Damien Chazelle Bah, en fait, je me raccroche un peu à lui parce qu'il a quand même une expérience de musicien. Il est batteur et euh, en fait, il a retranscrit un peu son expérience dans Whiplash. Et dans Whiplash, il euh, y a une ambiance que j'ai un peu connue au lycée, alors pas autant je, je, je, je parlerai un peu plus de ça dans les détails Mais euh, ce que j'aime c'est qu'il a tout simplement mis une expérience qui lui est arrivée Et pour moi il a fait un film exceptionnel Et, et c'est rare justement d'avoir des films... Euh, c'est original en fait d'avoir un film concentré sur un batteur Il n'y en a pas beaucoup Il bon, n'y en a même pas du tout À part tout, comme je on crois. disait euh, Sound of Metal Ouais c'est ça et mais qui, euh... qui n'aurait certainement pas vu le jour sans Whiplash. Ouais, ouais je pense que oui. Ouais. Et euh, justement, j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai vu un film sur un batteur, j'ai fait. Bah, c'est pour moi. Et puis, ça montre aussi euh, bah, comment ça se passe, la vie d'un batteur. Parce que souvent, on dit que le batteur est derrière le groupe. Et il est là euh, pour faire joli. Mais euh, être batteur, c'est quand même du gros travail. Et donc, Damien Chazel était vraiment le, bah, le mieux placé pour faire un film dessus. Et euh, puis il est passionné de jazz, donc euh, il a retranscrit une musique dans le film qui m'a... Ah, ça, ça, ça a tout changé, franchement. Moi la musique, je, je l'écoute encore, je jouais encore des morceaux hier tu vois, de Whiplash. Donc vraiment, c'est quelque chose qui reste ancré en moi et qui continuera toujours. Tu penses que si t'avais pas été musicien, ça aurait été quand même un réalisateur qui t'aurait marqué Honnêtement, je pense que non. Après c'est super dur à dire parce que bon, je fais de la batterie depuis que j'ai 5 ans Donc j'ai pas du tout cette idée de qu'est-ce que je ferais si j'étais pas musicien Donc c'est dur pour moi de dire euh, Je pense que le, le film m'aurait plu parce que même pour quelqu'un qui n'est pas musicien C'est quand même un film qui est très beau à voir Avec une BO vraiment incroyable Et c'est quand même un film très dramatique Et je, bah, je, je, oui, je pense quand même que le film m'aurait plu Mais... Euh, je sais pas si ça m'aurait donné envie d'être musicien parce que justement on, le film s'attarde sur une relation entre élève et prof qui est quand même assez toxique, qui peut faire peur et qui peut qui arrive à certains musiciens même si c'est quand même un peu exagéré la relation qu'ils ont c'est elle est vraiment horrible et à ce point là c'est rare que ça arrive comme ça mais euh, je pense que ça, ça peut donner envie d'être musicien pour se dire, tiens, c'est quand même sympa, la batterie, euh, c'est un très bel instrument. Mais par contre, si c'est pour se faire dézinguer par un prof comme ça en conservatoire, ça donne pas trop envie. Oh non. Ça peut laisser des, des marques. <rire> c'est quoi le ton oui. film préféré de Damien Chazelle en fait C'est Whiplash ou il ouais, n'y a pas Whiplash. une hésitation avec la La Lalande Il n'y a pas d'hésitation. Euh, parce que j'ai vu Whiplash en premier et en fait. Euh, oui, Plage, je, je m'en souviendrai toute ma vie, j'avais 13 ans quand je l'ai vu et j'étais malade ce jour-là, j'étais très très malade et euh, j'habitais dans l'arrière-pays à Grasse et je suis descendu, euh, c'était un mercredi donc vraiment je m'en souviens, je suis descendu en bus, 1h52 bus à Nice pour aller voir ce film avec mes deux grands frères et euh, c'était très rare qu'on aille voir un film ensemble parce que mon, mon grand frère habite euh, en Angleterre, il était un peu partout et donc là euh, c'était euh, une des premières fois qu'on allait voir un film tous les trois et ça m'a fait complètement oublier ma maladie en fait. J'étais vraiment très très malade, hein. j'aurais pas dû aller le voir normalement. Et, euh, et ça m'a complètement fait oublier. Et quand je suis sorti du, du, de ce film, j'avais un peu les larmes aux yeux. Parce que je me suis dit euh, quand même, euh, le batteur il, il prend cher quoi, pendant 1h42 de film. C'est quand même violent ce qui se passe. Et en fait, euh, quand je l'ai vu, j'étais bah, au collège et euh, je faisais déjà de la musique. J'avais un, un prof de musique au collège, bon on faisait de la flûte, hein, on fait pas de la batterie. Mais euh, juste avant de voir ce film, comme je disais, euh, je crachais un peu sur le jazz J'étais une tête de mule en fait hein. <rire> J'étais clairement une tête de mule, pour moi le jazz c'était, euh, pour les vieux, vraiment le, le cliché et, euh, et puis quand j'ai vu ce film, bah, j'ai fait Le jazz c'est incroyable Enfin en tout cas, le, les big bands qu'on voit dans le film c'est une musique juste... Enfin, je sais pas, moi j'arrive pas à en parler tellement je trouve ça incroyable Et, euh, et donc j'ai vu ce film et je me suis euh, pris la tête à apprendre tous les morceaux du film à l'oreille parce que je ne suis pas très fort en solfège. Mais il a une super oreille. Hein. Pour l'avoir <rire> déjà vu un petit peu travailler ça, c'est assez hallucinant. Mais tu as, as quand même une oreille qui est assez folle. Bah quand on n'est quand pas très bon en solfège, ça peut aider. Mmh. <rire> Et puis en tant que batteur aussi, ça aide. Parce que du coup, le, la batterie, c'est quand même un instrument qui n'est pas vraiment harmonique. Mmh. C'est des percussions. Mais euh, tout ça pour dire que euh, la période où je l'ai vu, c'était pas une période très facile où je subissais un peu de harcèlement en fait au collège j'étais un peu une victime et euh, j'ai appris tous les morceaux et dans le collège où j'étais en fait euh, on avait un concert de fin d'année euh, ça, ça s'appelait le, le club orchestre et j'étais le, le seul batteur et j'ai dit à mon prof, euh, bah voilà monsieur j'ai vu euh, Whiplash c'est incroyable, j'ai adoré et j'aimerais jouer un morceau de ce film, le fameux morceau Caravane. On voit la fin du film qui est le climax du film qui est, qui est une scène juste extraordinaire et j'ai appris ce morceau d'oreille en 3-4 jours et je l'ai rejoué en concert au collège et dans une salle sans m'avoir été entraîné avant parce que je n'avais pas de batterie à l'époque chez moi donc je l'ai fait sur le tas en concert et, euh, et en fait tous les petits gamins qui me harcelaient pendant un an sont venus me voir à la fin du concert et j'étais leur pote à la fin pour te dire et en fait bah oui plage ça m'a un peu servi de... ça a été une arme en fait je suis servi de ça pour euh, me créer un peu un personnage bah, de, de batteur et les gens ne savaient pas en fait euh, que je, je, je jouais comme ça. Et donc pour moi Whiplash ça m'a servi d'arme. Et après j'ai eu pas mal d'expérience, j'ai fait du conservatoire en, en jazz, ce que je n'aurais jamais fait avant. J'ai été dans un lycée euh, en spécialité musique et là ce que Whiplash aussi m'a donné un peu comme goût, c'est que on était beaucoup de musiciens, on était plusieurs batteurs. et je sentais un peu de rivalité qu'on peut voir aussi dans le film alors pas autant en fait on, on sait qu'il y a de la rivalité mais on le dit pas parce qu'on est quand même on est tous amis ensemble, on est assez une famille et euh, en fait cette rivalité bah, j'ai fait ah ouais en fait ça existe quand même entre musiciens et c'est dommage mais après ça existe dans beaucoup de métiers aussi et, euh, et donc ça m'a un peu euh, ouvert les yeux sur plein de choses et donc là aussi où euh, Damien chazel a encore... Jouer c'est bah, ce fameux La La Land Dans, Au concert où j'étais au lycée On a joué euh, Someone in the Crown Qui est un bah, morceau de La La Land Et j'ai eu la chance du coup bah, de le jouer Et, euh, et c'est un, un jazz qui est vachement différent Parce que c'est une comédie musicale mmh. Mais on retrouve quand même des, caractér des caractéristiques du jazz Avec tout ce qui est bah, ce swing Jouer à la batterie et puis à la, à la contrebasse Et euh, bah, les morceaux euh, sont, sont, sont quand même super et il y a une fameuse scène aussi que, que j'adore dans La La Land, c'est euh, dans la, la boîte de jazz. La première, de, la première scène de boîte de jazz où on voit le, le trompettiste. Et puis c'est enfin des plans qui sont magnifiques et j'ai juste adoré cette scène. Mmh. Et donc euh, je me suis fait, il est quand même fort c'est Damien. <rire> ah bah ça c'est clair. Bah, du coup forcément, vu, vu ton rapport euh, à Damien Chazelle pour le côté musical, j'ai forcément envie de te demander quel est ton point de vue sur First Man alors bah justement c'est un peu ce qui m'a déçu. <rire> en fait euh, Damien Chazelle, il essaye aussi de, de, de ne pas faire que des musiques sur le enfin concentrer sur la sur la musique parce qu'il a quand même fait le Dernier exorcisme 2. Enfin, il a fait le, le scénario si je me trompe pas ou je sais plus si c'est lui qui l'a réalisé mais euh, je sais qu'en tout cas il est lié à ce film. Il a aidé un petit peu l'écriture ouais, je il crois, a il a aidé à l'écriture de Grand Piano et il a aidé à l'écriture de Ten Cloverfield Lane. Ouais, c'est ça. Et donc bah First Man bon, tu voilà, je, je sais que toi t'aimes bien ce film du coup, mais euh, c'est pas un film qui, qui m'a marqué. Disons que quand je pense à Damien Chazelle, c'est pas le premier le ouais. premier film auquel je pense, tu vois. Mais enfin, euh, je, je je dis pas que c'est mauvais, hein, pas du tout, c'est ça, ça reste un très bon film. Mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué en fait. J'aime tellement Whiplash et La La Land que je, je le raccroche à ça et c'est un peu un, un cercle maudit d'ailleurs que les gens qui, qui font par exemple une musique très connue ou un film très connu, bah, comme Frodon, tu vois on le met que à ce film là c'est ce, sa référence et, euh, et puis d'ailleurs bah, Grand Piano je l'ai pas vu mmh, bah oui. euh, c'est bête il faudra <rire> que se le prête. Bah ouais, prête et du coup ouais, Force Man bah écoute euh, j'ai pas grand chose à dire dessus honnêtement okay. <rire> euh, j'ai envie de te poser une petite dernière question euh, si tu devais conseiller à quelqu'un de découvrir le cinéma de Damien Chazelle tu le lancerais directement sur Whiplash ou tu lui dirais d'abord de découvrir La Land avant de se lancer sur Whiplash euh, je pense que La La Land peut être un Premier euh, ouais, je pense un, un Premier démarrage euh, Parce qu'on a déjà un super casting Ryan Gosling et Emma Watson Euh Emma Watson Emma Emma Stone. Stone. Et, euh, et je pense que c'est déjà Un avant goût Après euh, les comédies musicales c'est pas pour tout le monde Mais euh, je connais des personnes qui, qui n'aiment pas Forcément ça et qui sont ressorties de la salle en disant C'est vachement bien la La J'en connais pas, pas mal aussi, aussi ouais. Ouais, bah voilà et je pense que c'est mieux d'aller là parce que Whiplash est vraiment concentré sur le batteur et la relation prof-élève qui, qui peut faire peur d'un certain point de vue. Alors que La La Land, ça, ça regroupe une histoire d'amour, de la musique en même temps. Donc je, pour moi, c'est peut-être mieux de, de commencer par La La Land et, euh, et quand on est prêt, on, on se concentre pendant 1h40 et on, on profite de Whiplash. C'est un très bon conseil. <rire> je valide à 200%. Merci mon cher Guillaume bah d'avoir participé à ce petit podcast. Euh, J'espère qu'il vous aura donné envie de découvrir Damien Chazelle si vous ne connaissez pas. Bon, Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont nous dire dans les commentaires qu'ils le connaissent. Mais je pense qu'il y en a aussi qui vont nous dire qu'ils ne le connaissaient pas. Oh bah et qu'ils l'ont peut-être découvert grâce à toi. <rire> euh, et puis bah, comme d'habitude, je vais vous dire de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouvera pour parler de cinéma et de réalisateurs, bien évidemment. Bonne soirée à tous